Ce soir nous disons au revoir à cette vieille campagne Ce soir nous faisons nos bagages pour une vie de cocagne Car demain nous partons Car demain nous allons Car, Car demain, demain nous, nous montons à Paris Ce soir les chemises sont pliées, les chaussettes vont par paire Les jupes et les robes sont rangées comme toutes mes affaires Car demain nous partons car demain nous allons, car, car demain nous montons à Paris. À Paris où la vie sera moins triste. À Paris où je serai artiste. Dans la ville de la mode et du glamour. Dans la capitale des arrêts de l'amour. À Paris où les filles sont si belles. À Jolie Où vont les chapeaux Les chapeaux dans la boîte à chapeaux La trousse de toilette Tu es bête à côté des serviettes Car demain nous partons Car demain nous allons Car, Car demain, demain, demain nous allons Max Allons Max Du calme François François, réponds-moi, mon dieu Tu n'as rien arrête François, ça, tu me fais peur ce film formidable Moi, oui. J'ai eu tellement pitié du malheureux monstre à la fin. Pitié du malheureux monstre <rire> Mais qu'est-ce que t'aurais voulu Qu'il épouse la fille Souvent les monstres au cinéma ont un bon fond caché et à la fille par amour leur cœur est très attaché quel étrange odeur dans l'air comme de la viande brûlée Peut-on parler d'amour quand il s'agit d'une grosse bête Qui suis américain, le cinéma, ça je le connais bien Je te taquine comme toujours Tes sentiments, je les connais À toi Lisa, par amour, mon cœur est très attaché Il y a des monstres, des monstres, mais c'est fou Et ils en ont après nous Que se passe-t-il Pourquoi sont-ils là Des monstres, ça n'existe pas Ils mordent, ils nous mangent il ça que ça que ça il il Mais monde, monde, ça n'existe qu'au cinéma Certainement pas dans le monde réel De la comédie musicale <t 'en> Il y a des monstres, Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? And stay here. Follow me to my underground laboratory. <laughs> Mind your hands! Sorry, I can't offer a drink. All I have in the fridge is radioactive. Vous êtes un scientifique. I'm Professor George Quadimas expert in biochemical organisms and atomic molecular radiosynergism. Alors vous savez peut-être d'où viennent ces créatures Well, <laughs> from space I guess, but mostly from another reality. And I can assert that the giant monster is a Cnidaria encephalopodal, a cerebral virus invertebrate. This is the sticky chili the creature introduces in their brain. And here... you can see what happens when an electrical current goes through it. Oh. Oh. Bon, ça règle le problème des zombies. Mais pour le monstre... It seems obvious that we can't fight this creature in a musical we will use my reality converter. But in order to transform the whole region, we must find a more powerful transmitter. An emitter, like the radio station. Precisely, my dear, precisely. All right, my car is right there. <laughs> I should transform you too. You would be more efficient. Oh mon dieu, j'espère que ça va marcher. Ne t'inquiète pas, il sait ce qu'il fait. Lisa, ne t'inquiète pas, je veillerai toujours sur toi. Penseras-tu à moi si te brûle entièrement? Les sangs, juste des ocalcinés. Te prendrais-je dans mes bras si t'écrases comme un criquet Sous ces tentacules géants Pourrais-je t'aimer ton crâne rempli de pâté visqueux James, non Lisa, je serai là, tu pourras compter sur moi Veilleras-tu sur moi là, t'es tout écrabouillé Le corps des But Fait vite. A few more seconds, hold on. James, James! Vite. Hold them back. I need to finish here. Oh. That's what I was afraid of. No weapon can defeat it. Now I suppose the government will use the atomic bomb? The siren means that the plane already took off. We don't have much time left. So, what are we gonna do? Let's get out of here. No. Using the bomb would be a useless mistake. Thanks to the DNA fragment, found on crash site, I was able to perfect this radioactive serum. A real poison for it, but with no effect on us. I intend to inject my brain with it and offer it to the beast. Oh, my God. In truth, your idea is the best one. And I'd like to be injected with this serum too. Oh, James. I have to. We need to increase our chances this monster has to be stopped all right then inject me with it too mm. oh. Oh, oh, oh, oh. fantastic my theory was correct doesn't suck their brains. They are not clever enough, so the monster destroy them. This is fascinating. To sacrifice myself. Go take cover. Oh my God! No! Run! Run, Lisa! Run! Yes, um... Let's move. It's over. This creature wasn't meant for this world. Take me in your arms. Ne t'inquiète pas, je veillerai toujours sur toi. À toi, mon héros, mon amour, mon, mon cœur.